Pendant cet épisode, on a vu Ichigo qui a appris toute la vérité sur ses parents et sur Zangetsu. Et du coup, grâce à ça, il a pu se forger de nouveaux impacts. Bienvenue sur cette review des épisodes 12 et 13 du dernier acte de bleach. J'ai commencé du coup avec Ichin qui est en train de parler de Yamamoto. Et en fait, il lui a fait son rapport pour lui expliquer pourquoi il était parti à Karakura. Et du coup, il avait dit qu'il avait tué un holo et tout. Par contre, il a pas parlé de la Quincy. Et justement, Yamamoto, il lui a dit, t'as pas autre chose dont tu dois me parler ou un truc comme ça. Et en vrai, Ishin c'est vraiment un bon parce qu'il a sauvé Masaki, tu vois, et en vrai il a pris un risque, parce que si jamais Yamamoto et tout il découvrait qu'il avait menti, et que du coup il y avait autre chose par rapport à une Quincy et tout, là il aurait pu se faire démarrer en fait. Carrément, il aurait pu se faire bannir de la Soul Society. Et après on le voit, il était tout seul à tranquille et en fait il repensait à Masaki parce qu'elle l'avait impressionné tu vois en le sauvant la vie Et il disait qu'il voulait aller la revoir pour la remercier Et à côté du coup il y a elle qui était au lycée Et elle aussi a repensait à lui pendant qu'elle était en cours Tu sais En plus elle disait qu'elle a oublié de lui demander son nom Et quand même les deux ils se sont marqués Tu vois Parce que Ichin il a marqué Masaki Et Masaki aussi elle a marqué Ichin Chacun il repensait à l'autre et tout Et Masaki elle s'inquiétait pour Ichin parce qu'il se disait si jamais il la sympathisé avec une quincy et tout Et qu'il l'a laissé peut-être qu'il aurait pu avoir des problèmes ou quoi Et quand même ça m'a surpris un peu de voir Masaki qui est au lycée Parce que je me suis dit tu sais C'est la dernière de la famille Kurosaki C'est une quincy noble etc et Je me dis elle va pas partir à l'école comme tout le monde mais quand même elle était à l'école donc ça ça m'a un peu surpris car en plus après on la voyait à rentrer avec ses amis et tout et ses amis lui disaient qu'il y a un truc entre elle et Ryuken et tout donc normalement oui tu vois parce qu'il devait se marier sauf qu'elle elle disait non parce que c'est son cousin donc ça quand même ça m'a surpris parce que moi quand je les ai vus à l'épisode 11 je me dis ils sont frères et sœurs ou un truc comme ça et du coup vu que Masaki c'est la mère d'Ichigo et Ryuken c'est le père de Peut-être que du coup Ichigo et Ishida ils seraient cousins ou un truc comme ça mais en fait du coup ils sont cousins mais cousins éloignés parce que les parents eux ils sont cousins et du coup Masaki pendant qu'elle marchait elle s'est connue avec Urahara Kisuke. donc là j'étais surpris de le voir parce que elle rentrait de l'école et tout elle le c'est le mec le plus improbable à croiser, tu vois. Tu sais, elle a, elle a ressenti un truc même lui pareil. Ils ont ressenti un peu une énergie occulte ou un truc comme ça. C'est parce que du coup, elle c'est une Quinchi et elle a croisé un Shinigami. Et les deux, vu qu'ils sont opposés, tu vois, ils se, ils se sont un peu repoussés ou un truc comme ça, en fait, je crois. Et du coup, après, Masaki, quand elle est rentrée, elle s'est fait engueuler par la mère de Ryuken parce qu'elle a sauvé un shinigami. Et en fait, c'est Katagari qui avait Pukav. Donc carrément plus Ryuken, quand il est arrivé. Tu sais, il a entendu qu'elle s'est fait engueuler, elle a compris que c'est à cause d'elle. Du coup, il a foncé la voir. Et elle a dit que c'était pour la sauver parce qu'on sait jamais vu qu'elle s'est fait mordre par le holo et tout. Tu vois, et, elle il s'est dit qu'il y aurait peut-être un danger. Et en vrai, tu sais, ça part d'une bonne intention. En vrai, Mais moi, je, me... je sais pas ce que j'aurais fait à sa place. Parce que du coup, la Masaki elle tout, mais, mais de l'autre côté tu vois c'était pour sa protection donc en vrai je pense que quand même c'était une bonne idée elle a bien fait de le dire parce que carrément en plus masaki à cause de ça elle avait eu un trou tu sais le trou de holo là du coup elle en avait un sur la poitrine et, en fait c'est parce que white il l'avait mordu à l'épaule et carrément en plus elle s'est évanouie donc ryuken il a foncé vers elle tu sais il l'a porté et vous la ramener chez son père donc il a demandé à sa mère où il est son père elle a dit qu'elle sait pas mais quand même il est sorti et c'est qu'on le voyait il est en train d'avancer et tout ça se voit qu'il voulait partir vers un endroit précis mais du coup si il sait pas où il est son père et que enfin tu vois qu'il en fait il voulait la ramener où ça la question que je me pose et du coup pendant que ryuken il portait masaki il se sont fait attaquer par un holo et il qui était juste là et du coup il a tué le holo, il les a sauvés Et quand il a vu l'état de Masaki, tu sais, il est venu Il a dit non, non, éloigne-toi Je sais pas quoi, c'est à cause de toi qu'elle est comme ça et tout Et carrément il commence à l'embrouiller Et vous l'attaquer, tu sais, parce qu'il disait je vais te Et après il s'est fait interrompre par Uraha Kisuke Du coup qui est venu En vrai je pense pas qu'il aurait vraiment fait quelque chose Mais tu sais, c'est juste pour le menacer Parce qu'il était énervé contre lui Vu que Masaki est dans cet état Vu qu'elle l'a sauvé Et du coup Kisuke leur a demandé de le suivre pour sauver Masaki Et quand il s'est arrivé dans sa boutique Il leur a dit qu'il reviendra jamais comme avant Et du coup il a expliqué que Masaki elle est en train de subir la holomorphose Donc en fait la holomorphose c'est quand il y a deux hommes qui entrent en contacts Et qu y a une qui veut prendre le dessus sur l'autre Donc là en l'occurrence c'est Masaki et White Et du coup l'âme de White qui veut le dessus sur celle de Masaki. il a dit que pour sauver Masaki, ce qu'il faudrait c'est mettre un élément opposé de son côté, comme ça il pourrait la protéger et l'empêcher de subir la holomorphose, mais il faudrait que ce soit un élément qui soit complètement opposé. Et qu'est-ce il disait que les shinigami sont opposés au Quinchi et les humains sont opposés au holo. Et donc là il faudrait un élément qui est à la fois opposé au holo et à la fois opposé au Quinchi. Donc ce serait un hybride entre Shinigami et humain. Et du coup, qu'est-ce qu'il a proposé à Ishin de rentrer dans un gigai qui le rendrait mi Shinigami, mi-humain, mais, mais par contre il perdrait ses pouvoirs de Shinigami. Donc Ishin il a accepté direct, tu vois, parce qu'il s'est fait sauver par Masaki. Il était redevable quand même, il devait faire ça. Donc du coup, K -K, il a fait rentrer l'âme de Isshin dans le corps de Masaki, et on voit qu'il Holo qui était sur le point de la manger et je pense que ça c'est pour représenter la cest à dire l'âme du holo du coup qui mange celle du Kunchi donc lui ce qu'il a fait c'est qu'il a retenu Masaki il a fait un Tenchu holo donc quand j'ai vu ça tout de suite j'ai repensé à Ichigo parce que c'est l'attaque d'Ichigo et même en plus du coup ça refait fait penser à l'épisode 11 quand on voit les impacts de Ichin c'est Ngitsu. donc encore une fois comme les impacts de qui est engitsu et je pense qu'il a hérité de ça de son père tu vois parce que par exemple le nom de l'attaque et tout je pense que ça vient de son père et du coup Ichin a pu sauver Masaki mais après ça du coup vu que les puces pouvoirs de Shinigami il s'est dit qu'il va ouvrir une clinique pour soigner les gens et tout grâce aux études qu'il a fait et en même temps du coup il y avait Masaki qui venait souvent le voir et tout donc il se et après, ils se fréquentaient beaucoup Ichigo et du coup Ishin il a expliqué la raison pour laquelle Masaki elle est morte parce qu'on disait qu'elle est morte par un holo mais frère ça se voit qu'elle est puissante elle va pas mourir par un simple holo tu vois et il a dit que c'est parce qu'elle voulait utiliser son blood tu vois pour se protéger face au holo mais le problème c'est qu'elle a pu ses pouvoirs de Quincy à cause de Iwatch parce que Iwatch il a considéré comme un pur vu qu'elle a eu un enfant avec un Shinigami et aussi il y avait Katagiri qui était morte on sait on sait pas pourquoi mais on a vu que Katagiri, du coup c'était la mère de Oryu ça veut dire que finalement du coup Ruken il a eu Oryu avec Katagiri parce que moi en vrai je me posais la question vu que Masaki a été avec Ishin il va faire comment avec Ruken, parce qu'il reste plus que Katagiri et en même temps tu vois juste un mec de sang pur et tout donc il a pas se marié avec la boniche. donc en vrai, je me la question que, tu vois, ça allait se passer du coup finalement quand même il l'a fait parce qu'il n'avait pas le choix il fallait perpétuer la lignée, enfin perp perpétuer le, le sang des kunchi etc. par le temps. Mais du coup pour revenir à... E Wesh si il a su ça c'est peut-être parce qu'il est omniscient ou un truc comme ça. En vrai je pense pas qu'il est omniscient parce qu'il y a plein de trucs qu'il savait pas même par exemple avec Aizen et tout quand il s'est fait berner tu vois mais quand même peut-être qu'il a un pouvoir de voir beaucoup de choses que les gens ne voient pas et du coup il a pu savoir que Masaki elle a un enfant avec il et aussi l'omnipotence tu vois parce que s'il si a pu l'enlever ses pouvoirs et l'autre il a pu la tuer comme ça. frère c'est qu'il a des pouvoirs de fou Donc à mon avis ces caractéristiques ça fait un peu penser à une divinité même si en vrai c'est qu'il en est loin mais quand même il a l'air d'un être qui est vraiment tu vois. Et du coup, Ichigo qui a demandé comment il a fait ça. Et Ichin il expliquait que c'est le père de tous les kunchi Ça veut dire que même là, par exemple, Oryu, Ruyu Masaki, tout le monde. C'est les enfants de IWatch. Et ça veut dire que toute une armée, c'est ses enfants et tout. Donc c'est une dinguerie. Et maintenant que j'y repense ça explique pourquoi l'épisode 7 il disait mon fils naît dans les ténèbres et tout, à Ichigo. Parce que Ichigo, tu sais, il avait un pouvoir de Kunchi, le blood et tout. Et en fait, est parce que c'est son fils, Enfin c'est son descendant, tu vois. Et pendant la conversation entre Ichigo et Ichin, quand on voit Ichigo j'ai reconnu la planche qui était adaptée. Alors que j'ai même pas l'oubli tu vois, mais c'est parce que je voyais beaucoup de gens qui comparent le style de dessin de Kubo avant et maintenant. Et du coup, quand il montré maintenant, il montrait cette planche de Ichigo qui est vraiment ultra badass. Et franchement, je trouvais que c'est bien parce que ça sent que c'est une adaptation d'un manga tu vois même par exemple quand on voyait Hana aussi quand on voyait les traits et tout ça se ressent et je trouve qu'ils ont vraiment géré Studio Pierrot parce que tu vois par exemple comme David Production quand tu vois ça sent que c'est adapté d'un manga quand tu vois les cases quand tu vois les mouvements le style de dessin tout ça tu sais ça se ressent mais du coup après toute cette conversation Ichigo, il en sait plus sur lui-même et je pense qu'il avait un peu besoin de faire une, une introspection un truc comme ça tu vois enfin, pas exactement ça mais vous avez compris il avait besoin d'en savoir plus sur lui-même parce que c'est un personnage qui est en quête d'identité tu vois et du coup quand il est dehors il croise Ikumi parce il parce qu'il était parti chez elle juste avant et en fait il avait oublié son fullbring donc elle lui rend et je me... la question que je me posais est-ce est qu'il dit par rapport à la famille Shiba et tout et du coup que les Fullbringers sont dans la famille de Ishin oh ouais ça je sais pas mais je pense pas qu'il va utiliser ses pouvoirs de Fullbringer et tout pendant Stark tu sais vu qu'il a un nouveau Zampacto, enfin deux de nouveaux Zampacto, je pense qu'il en a pas besoin et du coup il y a Mera qui est venu chercher Ichigo donc Mera on se rappelle il elle, elle avait mis un coup à Nimaya parce qu'il faisait de la merde et tout il était en train de s'amuser machin alors que Ichigo et Renji ils étaient venus là pour leurs impacto et après il le téléporte Odin donc il y a tous les Asauchi qui sont autour de lui et Nimaya il lui dit que maintenant il devrait pouvoir le faire donc effectivement tu il avait besoin de savoir plus sur qui il est réellement et maintenant qu'il sait on le voit qu'il marche en plus il y a tous les Asayuchi qui s'écartent qui se mettent à genoux et tout et il trouve le bon il lui prend la main il lui dit, et on voit qu'il devient tout blanc, donc tout de suite ça fait penser à Hawaii tu vois, son holo intérieur. Et cette scène quand je l'ai vue, elle m'a fait penser à Naruto dans la cascade, tu vois, avec sa version un peu dark, méchante et tout. Il l'a pris dans ses bras, et carrément il est devenu gentil, on avait l'impression que maintenant il est en paix avec lui-même. Et j'ai l'impression que Ichigo aussi, il avait besoin de ça, c'est-à-dire une paix intérieure, tu vois. Et maintenant qu'il a, du coup, il a pu trouver son Asauchi, et Yanimaya qui le dit qu'il va le lui reforger. Et à côté, on a vu Toshiro qui allait voir Shoot et tout, donc en fait, Shoute et tout ça, mec qui entraîne les nouvelles recrues et tout. Comme ça, il s'en s'effort pour rejoindre une division du côté 13, et du coup, Toshiro, il est le voir, et il lui dit que maintenant qu'il a pu son bankai, il veut apprendre tout le maniement du sabre depuis le début. Et du coup, on le voyait pendant qu'il il disait qu'il a perdu son bankai, mais c'est par le passé et maintenant s'il veut s'améliorer il doit se concentrer sur le futur parce que le passé il peut plus rien y faire mais le futur c'est la seule chose qui peut influencer et ça c'est vraiment la mentalité qu'il faut avoir vraiment Toshiro il a une mentalité de génie c'est à dire il se concentre sur ce qu'il peut contrôler et il se concentre sur le futur au lieu de se tourmenter de repenser au passé ouais mais pourquoi j'ai fait ça pourquoi j'ai perdu mon Je j'ai pas quoi non lui vraiment un tel un brave homme il est parti voir et dessous il lui a dit entraînement maintenant je veux tout rapprendre dès le début et maintenant il se concentre sur le futur donc franchement Toshiro, c'est un mec très respectable donc franchement respect à lui bon voilà c'est la petite partie développement personnel de la vidéo tu vois mais du coup pour revenir à l'épisode on voyait Kensei qui demande à d'apprendre le banquet parce qu'il disait plus être personnes qui le maîtrise, ils ont de chance de réussir face au Quincy qui vont revenir bientôt Et en plus Izagi il a besoin de s'améliorer parce que quand on voit sa défaite face à Overkill Tu vois le Stern comparé à Mamoto qui l'a détruit en deux secondes Tu vois lui ça se voit qu'il a encore du chemin Izagi et du coup il a encore et Kensei, en fait, c'est le Wizard qui était capitaine de la 9ème division. Et après, du coup, il s'est fait exclure. Parce que, tu sais, il y avait le truc des Wizards, machin, avec Aizen. Ils se sont fait bannir de la Soul Society. Mais après, la Karakura, ils ont pu revenir. Et du coup, il est redevenu capitaine de la 9ème division. Et c'est bien parce que maintenant, les Wizards, ils ont pu se réintégrer dans la Soul Society et tout. Bon, pas complètement parce qu'il y a quand même Saifone qui est en train de dire, ouais, toi, t'es un sale Wizard, je sais pas quoi. Donc, tu vois, ça se fait quand même au fur et à mesure. Mais il a pu reprendre sa place de capitaine. Il y a Shinji qui est là. Maintenant, il y a aussi Rojiro. Il y a aussi Mashiro qui est vice-capitaine de la 9ème division. Et du coup, d'ailleurs, elle est venue. Et en fait, elle est venue pour combattre Izaki Comme ça, il peut prendre le Bankai Et Kensei, il a une idée, frère. Je sais pas c'est quel genre de coach qui disait comme ça, mais carrément il lui a dit elle va te combattre jusqu'à la mort et ta seule chance de survie c'est de maîtriser le bancai donc en vrai du coup il est forcé de maîtriser le bancai en vrai on verra s'il va y arriver ou pas je pense qu'on verra ça du coup plus tard parce que <rire> la suite c'est en juillet mon pote mais du coup il y a les Shinigami de la recherche scientifique qui disaient que Manori et nemo sa ce capitaine ils sont pas sortis du bureau depuis l'attaque des Kunchi. donc quand même tu sais ils voulaient savoir ce qu'il fait pourquoi il est, pourquoi il est là depuis aussi longtemps et tout et quand ils ont regardé une caméra qu'ils avaient mis pour l'espionner en fait ils ont vu qu'il était en train de faire un nouvel H sogi Jizo tu sais pour faire un nouveau bancai et tout et quand ils ont vu ça c'est grave bloc quon les vêtements du cœur d'une bête t'sais, qui on voit en plus ça monte ça descend et tout c'était bizarre carrément ça les a choqués mais bref là, on, va parler sérieux, on va parler de comme Amoura qui allait voir le grand ancien de, de son peuple en fait parce que eux c'est une espèce spéciale. Ça d'ailleurs en plus je me demande c'est quoi l'espèce parce que tu sais ils ont l'apparence de chiens et tout. Ou alors c'est juste que c'est des chiens et puis voilà donc en vrai je sais pas mais du coup il est venu le voir pour lui demander grand ancien après moi le rituel de notre peuple. Et lui carrément il s'est moqué de lui, il rigolait et tout, il disait que tout le temps il se cachait. Et maintenant il veut demander des choses par rapport à son peuple alors qu'avant il assumait même pas d'être un chien. Et comme il disait que maintenant il se cache plus parce que tu vois il a plus à avoir honte de qu'il est et tout. Et maintenant tu vois c'est beaucoup plus tranquille. Mais le monde actuel il est en danger. et Du coup il parlait des différentes attaques des kunchi qui veulent envahir la soul society et l'ancien disait que le monde il va juste être responsable mais eux ils devront toujours se cacher, tu vois. Et dans tout à rien de faire quoi que ce soit parce que eux ils devront se cacher dans tous les cas ils sont toujours autant persécutés et je pense que l'idée de comme à moi en fait c'est de demander à l'ancien de lui apprendre le rituel comme ça du coup quand il aura appris il pourra l'utiliser devant tout le monde pour protéger la soul society et du coup quand il aura prouvé sa valeur il aura prouvé la valeur de son peuple ils pourront se montrer sans se cacher ni rien et du coup pour lui ce serait ça la solution et ça en vrai je suis persuadé que ça fait référence à un vrai truc historique qui existait tu sais d'un peuple qui était persécuté qui devait se cacher et tout et y a un homme qui a prouvé sa valeur et qui a permis du coup à tout son peuple de se montrer sans aucune honte et tout et maintenant tout le monde pouvait vivre ensemble en vrai je suis persuadé que c'est une référence à un truc comme ça ou quoi donc en vrai, si vous savez n'hésitez pas à dire en commentaire hein. Mais là, quand même, depuis temps On voit différents shinigami et tout qui s'entraînent pour s'améliorer. Par exemple, du coup, comme un bras qui demande à l'ancien de lui apprendre le rituel. Toshiro qui recommence l'apprentissage du sabre depuis le début. Et on voit aussi son iPhone qui faisait un entraînement à la montagne. En plus, un entraînement musculaire et tout. Et je sais pas comment il fait ça, quand elle était à l'envers avec un sabre, elle était en train de faire un exercice musculaire, tu vois. Comme des espèces de pompe mais du coup à l'envers, je sais pas le nom. Et carrément en plus, on voyait sa sueur, elle en train de suer pour l'exercice et tout. Et en vrai, c'est bien parce que du coup on voit tous les shinigami qui sont motivés, tu vois. Et ils ont envie de s'améliorer pour le match retour des Quinci, comme je l'appelle. Mais du coup, pour revenir à Ichigo Nimaya, on voyait que Inimaya se préparait pour forger le nouveau de Ichigo. Et il y avait tout le monde qui était en train de faire un truc, qui le bas, ou je sais pas quoi, ça je sais même pas pourquoi. Mais tu sais, on voit chaque... chacune, elles avaient un rôle, et du coup elles ont tous fait quelque chose, et là quand t'es prêt, Nima il est arrivé, il est en train de former le nouveau de Ichigo, en fait il lui a dit tu vas devoir dire au revoir à Zangetsu, et en fait il a dit que White il a créé à partir de plusieurs Shinigami, et c'est exactement de la même manière que lui il fait ça Asayuchi, et le truc c'est que le Zangetsu que Ichigo il a depuis le début, en fait c'est pas son Zangetsu, ça c'est juste White tu vois, mais White c'est pas son Zangetsu à lui, c'est un Zangetsu qu'il a, mais c'est pas en fait un Asayuchi qui a été transformé avec son âme et tout, comme il expliquait à l'épisode 10. Mais du coup Ichigo il voulait en savoir plus sur Zangetsu, tu vois le vieux qui est dans son corps et tout, et en fait il lui a parlé, et il lui a dit, c'est la représentation de ses pouvoirs de Quinchi. Et c'est pas lui Zangetsu. Le vrai Zangetsu c'est White. Lui il représente les pouvoirs de Quinchi d'Ichigo Et il a l'apparence qu'Iwatch il avait il y a 1000 ans avant de se faire sceller par Yamamoto. Et Chico, pendant son combat contre Iwatch, quand il l'a vu directement, il était troublé, mais il a rien dit, tu vois. il a remarqué la ressemblance entre le vieux Zangetsu et Iwatch, mais il voulait pas chercher pourquoi. Ou alors, il, il se cachait la vérité parce qu'il a compris un truc ou quoi, mais il voulait pas réellement comprendre. Pourquoi Parce qu'il savait qu'il y a un truc qui allait pas lui plaire. Et le vieux il avait dit qu'il est la source des pouvoirs de Quinchi d'Ichigo Et qui mieux pour représenter la source des pouvoirs de Quinchi, Iwatch. Et du coup, ce vieux qu'il appelle Zangetsu, il a pas de rapport avec lui, il vient de sa mère Masaki qui était une Chi, Et du coup la question que je me c'est est-ce que tous les kunchi ou un mec un peu comme ça un peu comme zangetsu qui représente leur pouvoir de kunchi ou un truc comme ça ou alors c'est juste le cas d'ichigo en vrai je sais pas je me pose la question et du coup ce vieux qui n'est même pas zangetsu ce qu'il faisait c'est qu'il puisait dans la force du vrai zangetsu c'est à dire white pour du coup entraîner Ichigo l'apprendre à maîtriser les impactos et tout mais par contre pour lui sauver la vie qu'il était en danger de mort la plus grande source de pouvoir du coup c'était white lui-même puisque c'est white qui est zangetsu et c'est lui qui est les pouvoirs d'ichigo et carrément le vieux il empêche white de se développer en Ichigo pour être le centre de la puissance d'ichigo comme ça il a une grande importance pour ichigo mais tout ça c'est pour une bonne raison t'es pas simplement sadique ou, ou quoi non, en fait ça a rien à voir parce qu'il avait un truc en en tête en fait euh, le vieux en fait il a fait ça pour empêcher ichigo de devenir un shinigami pour pas qu'il se confronte au combat et tout parce que tu sais il avait peur de le confronter en danger etc et même s'il arrivait à survivre à bien se battre et tout il allait forcément être amené à croiser Iwatch, et i il voulait pas le combattre de ses propres mains et tout s'il voulait pas combattre ichigo parce qu'il s'était attaché à lui etc et c'est pour ça qu'il empêchait de shinigami mais à chaque fois qu'il voyait ichigo souffrir ça, ça faisait mal au cœur et tout et après au fur et à mesure il s'est mis à le laisser devenir un shinigami et carrément plus après il l'a aidé Donc, en fait c'est l'inverse de ce qu'il devait faire parce que là bas il devait l'empêcher de devenir un shinigami mais c'est parce que ça lui faisait mal au cœur de le voir souffrir et tout alors qu'il a un grand pouvoir il shinigami et du coup après il a disparu, il s'est effacé Et ça c'est tellement triste parce que du coup c'est un peu la mort de Zangetsu Mais le côté non parce qu'il lui a laissé un Zampacto Tu vois il a dit maintenant ça c'est tout ton pouvoir Parce qu'avant il le bloquait Parce que Ichigo il a un grand pouvoir Et avant vu qu'il voulait bloquer son pouvoir Il laissait un peu de pouvoir passer mais il pouvait pas tout arrêter Sauf que là maintenant il est si Itigo utiliser toute l'étendue de son pouvoir Et ça va être incroyable frère Maintenant il a nouveau Zampacto Donc à la fois en fait le, le truc de Asauchi et tout Parce qu'il a à la fois les Zampacto de White Et à la fois du coup le Zampacto de son Asa Uchi, qui est son vrai pouvoir à lui Et là c'est bien parce que du coup on peut voir qu'il a deux Zanpacto. lui c'est vraiment un mec il, il brise les j'ai l'impression est venu pour casser tous les codes de l'existence. Et du coup, Ichigo il a gagné ses deux pacto carrément. En plus, on a vu tout l'eau de la cascade, il l'a asséché Donc, encore une fois, lui, avec Naruto et tout. Et du coup, maintenant, Ichigo il est prêt, c'est-à-dire qu'il en a pris sur lui-même. Après, il y a eu un nouveau impacto mais il y a un entraînement qui l'attend parce qu'on se rappelle en plus, c'est Krenji qu'on il parlé et tout. Il disait, il mange parce qu'il se prépare pour l'entraînement. Donc, je pense que l'entraînement, il va être avec le barbeau au tu vois, parce que lui, il a l'air d'être fort. En plus, il a l'air d'être un, un peu le leader de cette division 0 et tout. Donc, j'ai l'impression que ça va être vraiment bien pour ces prochains épisodes qui arrivent plus tard. Et à côté de tout ça, il y a une dinguerie, parce que je me pose la question, avant, je me disais, est-ce qu'il va être du coup, en, du coup des Shinigami ou des vu que c'est un ami d'Ichigo mais à la fois c'est un Quinchy et en fait on l'a vu carrément il y a plus il y a qu'elle qui allait le chercher et là il est venu devant IWatch et Iwatch, e il a dit combattons ensemble mon fils ça veut dire que là du coup Ichida il va combattre les shinigami et il sera face à Ichigo et tout en vrai je me demande comment ça va être parce que parce que voir Ichida qui combat Ichigo mais un combat à mort tu vois c'est pas un combat entre amis pour s'entraîner ou quoi ça va être vraiment un combat à mort pour toute une nation à ah, gros ça va être une dinguerie donc en vrai pendant cette review j'essaie de faire un effort pour bien comprendre les choses et tout même si c'était assez dur donc dites-moi si je me trompé sur quelque chose n'hésitez pas à m'expliquer donc franchement c'est un plaisir toute cette review où j'ai trop kiffé partager ma passion donc ça fait trop plaisir enfin tu vois ça en plus c'est mon deuxième ami préféré bleach donc faire ta de la fin de limite ça m'a trop fait plaisir. Et du coup, en attendant la suite qui sera en juillet, je vous propose soit ici l'arrivée de la fin de Notion en animé, ou alors l'arrivée du début de Tonnotion en animé juste ici. Du coup, je vous souhaite un beau visionnage et à tout de suite.